Salut les rôlistes, bienvenue à RPG Day 2020, nous sommes le 28 août et le mot clé du jour est fermé. Alors euh, je vais faire écho à ce que j'avais raconté dans euh, le pire ennemi des joueurs en courte du dragon, Eh bien euh, une porte non fermée non piégé, donnant sur une pièce vide, fait probablement partie des choses dans lesquelles vous pourrez piéger vos, vos joueurs et leurs personnages le plus longtemps à des jeux de type Dungeon Crawling, euh, Donjons et Dragons, euh, Pathfinder et autres consoeurs. Ils, ils vont s'évertuer à ne pas tolérer qu'une pièce soit vide, à ne pas tolérer qu'une pièce ne soit pas sécurisée et à insister, insister, insister. Et ça peut donner lieu à une petite scène rigolote, essayez de pas le faire durer plusieurs heures, ou ça peut vous donner éventuellement quelques minutes pour réfléchir à la suite d'un rebondissement éventuel. Euh, sinon ce, ce dont je voudrais parler plutôt c'est qu'il ne faut pas fermer les propositions des joueurs. Il faut éviter de dire un, un nom sec euh, aux propositions des joueurs, euh, même un petit peu farfelu, du moment qu'elles ne sont pas totalement hors contexte, car euh, c'est ce qui permet bah, d'alimenter euh, le scénario avec les idées des joueurs. Vous pouvez rebondir sur leurs idées pour agrémenter euh, la partie, euh, pour euh, et illustrer une, une, une scène qui est importante pour le roleplay play, même si elle n'était pas prévue dans votre scénario à la base. Et puis surtout ça donne aux joueurs l'impression d'avoir un rôle plus important que, que simplement se limiter à choisir quelles caractéristiques utiliser et jeter les dés. Ils seront partie intégrante de l'univers et lorsque vous recevez leurs idées et que vous les réutilisez, que vous les recyclez, ou vous faites du oui mai ou que vous les acceptez telles qu'elles sont d'ailleurs, euh, il ne faut, voilà, faut pas hésiter et il faut euh, vraiment, vraiment limiter euh, euh, la fermeture de votre campagne aux suggestions des joueurs. Donc ne soyez pas fermés. C'est tout pour moi pour le 28 août. On se retrouve demain pour la suite de RPG Day 2020. D'ici là, portez-vous bien, ne fermez pas vos portes. Ciao les Rollistes